de Personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est de retour sur Neodium Je sais plus quelle version du serveur que c'est mais pour moi ça va être la version 2 Parce que c'est la deuxième fois qu'on joue sur le serveur Si vous vous souvenez la dernière version on avait séché les lives On avait fait quelques, quelques unes vidéos et on retourne encore une fois aujourd'hui avec le même groupe de collègues Donc il euh, y a pas mal plus de coups que la dernière version comme on peut voir aujourd'hui On est 120 en ce moment et il est 19h donc c'est quand même plutôt pas mal et euh, bah on a la même groupe, en hein, le fond, on est avec euh, Nathan, Content, euh, euh, lui, je sais pas c'est qui, il est en train de visiter notre île, donc nous on est avec Nathan, Quentin et euh, Nezo pour l'instant. Et on, on, on rajoutera sûrement des gens dans le futur Peut-être Volkin, Ico, des gens qui vont peut-être revenir Et c'est plutôt cool parce que on commence au parfait moment les amis sur le serveur Parce qu'il a deux jours de slash fly gratuit Si je me souviens bien quand je me suis connecté euh, Ça disait, bon les gens y en parlaient ici Là il, a, il est disponible pendant deux jours gratuitement Donc ouais, c'est le slash fly. il est disponible Vous pouvez juste faire slash fly. et vous l'avez gratuitement pendant deux jours C'est plutôt cool Donc lorsque vous vous connectez au serveur avec l'IP Qui est dans la description Play.neodium.fr Qui est de 1.8 à 1.2 Dernière version j'imagine Vous allez le fly pour deux jours Donc c'est le parfait moment pour commencer Même pour nous Donc là on a Nathan Il va faire sûrement un générateur à cobblestone Et euh, moi je vais déjà J'ai 2000 crédits comme on peut voir On m'a donné 2000 de crédits euh, Je vais voir qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça euh, Les costes, les grades Non on n'a pas besoin de grades On est déjà 15 youtubeurs Les gadgets, les particules, Ça on n'a pas trop besoin euh, Les autres trucs c'est quoi Le slash fly Bon ça, 2000 crédits Oh la taille de l'île. Euh, ok ça on va l'acheter Ok ça on l'a acheté Ça c'est bon Et on peut, on peut pas le racheter je crois Je pense c'est juste Attends je vais quand même regarder Est-ce que c'est juste une fois Ouais Elle est déjà à 200 par 200 Ok ok Spawner Il y a des spawners on peut acheter Oh on a quand même quelques crédits euh, Spawner Iron Golem Ouh j'ai 400 Ouh On va peut-être acheter ça Attends On va voir les clés Les prix des clés Une clé Emerald Clique pour acheter Vas-y on va tester ça Et on va acheter un spawner On a encore 500 je crois Vas-y on va acheter ça Allez pourquoi pas Allez, on a acheté un spawner Iron Golem, les gars. Et une clé. On va aller voir le... au spawn. Let's go. Euh... Oh, le classement de temps de jeu. Oh, ça, apprécie. Il y a des gens qui ont no life en vrai. C'est hein. vrai, il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, quand même. Euh, slash warp. Euh, caisse ou Oh, bah, clé, ça fait la même, en fait. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut obtenir dans les clés. Donc, la clé diamant. Euh, ok. Pas des trucs trop bien. Un grade silver. Ok. Clé émeraude. Ok. Il y a des nouveautés, c'est super méga bizarre. Je vais vous montrer, ok Je vais vous montrer une petite vidéo récapitulatif ou, euh, ou quoi juste après, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ah, ok De la pierre faible, le pot de fleur faible, des déchets faibles. On voit, il y a plein d'items euh, modifiés. Euh, 300 000, la thune, euh, spawner à golem, 5 spawner à golem. Oh mon dieu, j'aimerais trop avoir ça, les gars. Il nous faut ça en fait dans la clé. Ça c'est la clé, emerald et c'est les, les clés de vote. Donc ouais, en fait il y a un pack de textures et tout sur le serveur. Je crois que c'est command slash pack. Il euh, y a plein de trucs comme vous pouvez voir, il y a un pack de textures euh, spéciales pour le serveur qu'on doit mettre. Donc vous voyez V1, moi j'allais ici et en gros il y a des textures nouvelles et tout. C'est vraiment bien foutu le serveur. Bon en fait je vais vous montrer. Regardez le sac, les, les sell bags, des trucs. Euh, bah bref voilà. On va découvrir le serveur tous ensemble de toute façon. Mais je vais vous faire lancer une petite vidéo, euh, mini vidéo présentation que euh, j'ai trouvé sur internet du serveur pour vous expliquer un peu le concept. Mais du coup c'est quoi Néodium? Alors c'est un serveur Skyblock en 1.8, l'économie tourne autour des métiers. Donc il existe quatre métiers différents. Donc le chasseur, le fermier, le bûcheron ainsi que le mineur. Chaque métier possède huit outils chacun indispensable pour monter le métier en question l'économie est surtout basée sur les craves donc, donc sur le serveur il y a un item qui est très important qui est euh, les crèmes de magma. ces crèmes de magma sont obtenables grâce aux quêtes, aux récompenses des métiers et aux outils légendaires donc l'argent que vous gagnerez en fabriquant vos farms, en formant vos métiers vous permettront de rank up pour ceux qui parlent pas anglais dire augmenter de grade votre but principal c'est surtout d'obtenir le dernier grade donc il existe 18 grades sur le serveur, il y a même un prestige vous obtenez des récompenses au fil des rank-up, donc par exemple là je vais rank-up pour le grade chevalier. Et donc vous pouvez voir que j'ai boost de des métiers, boost de solidarité, boost de vente, etc. Vous pouvez aussi choisir de rush, euh, lié stop ou même le classement des métiers. Donc sur ce serveur il y a un classement pour chaque métier et même un classement pour l'activité, donc le temps de jeu que vous passez sur le serveur. Voilà, la vidéo a été faite par un administrateur si je me trompe pas, donc bon, on va commencer nous, euh, notre premier truc pour euh, commencer, on va euh, ouvrir cette caisse, c'est parti les amis, allez, en espérant avoir quelques chats. Euh, oh, les gars, je. les gars, 5 spawners à golem, j'ai dit juste avant, les gars, j'aimerais tellement voir les 5 spawners à golem, bah ben, les gars, on a 6 spawners à golem, et ben putain Oh là là là là, c'était combien de pourcent de chance de l'avoir en vrai On va regarder parce que je crois qu'on a vu pas mal de trucs. 4.5, on a eu le deuxième meilleur truc de la caisse les gars. Oh oh, oh. Allez, on est avantagé sa mère. Allez bisous hey, hey, hey. Comment on quitte le live Oh, ouais, oh ouais. Donc euh, comme vous pouvez voir les amis euh, Je suis en train de miner de la diorite Vous, allez, vous êtes sûrement en train de vous dire Oh mais c'est incroyable comment tu fais pour miner de la diorite Et pourquoi tu mines de la diorite C'est très simple en fait j'ai trouvé le mineur dans le spawn En me promenant tranquillement après mon live Donc comme vous voyez c'est euh, ces de... quand j'étais en live Pendant un bon moment on a bien avancé sur lui. Les... Je vais vous montrer tout ça euh, Donc attendez je vais juste voir Faut que je remplisse jusqu'à temps que j'ai 8 stacks Parce que c'est 512 Et je crois que 64 x 8 ça fait 512 Dans mes souvenirs Après c'est peut-être pas... 100% sûr, parce que voilà, je suis un peu con quoi, mais voilà quoi, vous avez compris, euh, ça c'est pas de la, ça c'est quoi, c'est de l'andésite, ça on n'a pas besoin, enfin, peut-être peut qu'on en aura besoin après, donc je sais pas exactement euh, ce qu'il nous va nous demander le bâtard de truc, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le 8ème stack, on va le terminer ensemble, et on va aller ensemble au euh, PNJ, de mineurs qui se trouve aux coordonnées euh, suivantes. La dernière version, c'était beaucoup plus simple, de level up euh, de, de niveau de métier et tout. Là, c'était hyper compliqué parce que là, je suis déjà... Vous, bon, on va voir quand on va être sur l'autre serveur, mais je suis déjà euh, mineur 5 et ça m'a pris euh, 3 heures, donc en live et à l'extérieur. Après, live pour être... Euh, mineur 5 et pouvoir utiliser enfin la pioche et c'est compliqué parce que chaque maintenant avec la pioche tu peux seulement récolter par exemple là je peux récolter que le charbon jusqu'au niveau 15 là ensuite je vais pouvoir récupérer la piste àzuliste qui va me donner encore plus d'xp et je vais pouvoir aussi le vendre donc c'est un peu bizarre comment c'est fait euh, je dois... je vais vous avouer que j'aime pas trop mais euh... mais bon c'est eux qui ont choisi ça et ont fait ça comme ça je peux pas je peux pas rien y faire quoi donc, on est 1 sur 1 dans la file d'attente. Et c'est bon, on est sur le serveur. On va aller à notre home mineur. J'ai mis un home là-bas, je crois. En espérant que ça fonctionne, à moins que les serveurs lag. Ou s'il y avait des problèmes, les gens pouvaient nous venir sur notre île et tout récupérer et tout. Je sais pas comment ils faisaient ça, mais... Euh... On peut pas, aller à nos home, gros. Hein c'est quoi, ça Slash home. Gros, j'ai mis un home là-bas. C'est une blague, là. Euh... Pourquoi je peux plus aller à mon home J'ai Pourtant j'avais foutu un home. Hein. Regardez, j'avais fait... Cet homme mineur, j'avais fait. Comment euh, on peut pas aller à nos homes peut-être Oh putain, c'est compliqué ça. faut que je retourne au PNJ mineur, les gars. Rip sa mère. Ok, j'ai trouvé retrouvé le mineur. Donc j'ai les ingrédients. Super sa mère. T'es content euh, voilà ce que vous m'avez demandé, blablabla. Ouais, bien sûr, elle ne garde jamais longtemps sa pioche dans son sac. Terminé. Ok, maintenant tu veux quoi Bonjour, j'ai besoin de vous. Ok, bonjour, j'ai besoin de vous. Blah, blah. Je dois effectuer une livraison chez le bijoutier tout à l'heure et je n'ai pas le temps de te préparer tout seul. dis moi ce que je dois faire. Tu peux me ramener 250 minerais de fer ainsi que 250 minerais d'or, s'il te plaît. D'accord, cette fois, sois plus rapide. Euh, T'es sérieux Tu parles mieux déjà, monsieur euh, fils de chien là. Vas-y, je vais faire ça, je vous reprends. Ok les gars, je suis de retour, euh, ce bâtard il veut les trucs, j'ai tout ce qu'il veut, et c'est bon, il m'a donné une quoi Item, t'aime a euh, du mineur riche, euh, blablabla, un et, item réutilisable seulement au truc. Omnisienne, vous donne la coordonnée d'une biome aléatoire sur la map. Ok, pas les steaks. Ok, maintenant c'est quoi que tu veux maintenant euh, je dois, ok, un euh, doigt, ok, dans un chantier, pourquoi les... J'ai besoin de, il me faut 3 potions de soins. 3 potions de poison... 3 potions de résistance au feu et trois potions de vitesse. C'est sérieux, ça C'est un mineur, les gars. Oh, ok, what the fuck. Et désolé pour le bruit derrière, les gars. Il fait méga chaud chez moi. Je suis ah, désolé, vraiment. Ah, désolé. Ah, désolé. Ok, les gars. C'était galère de ouf. De ouf, ouf, ouf. Mais bon, j'ai toutes les potions. Allez, ce bâtard, il est bien mieux de me donner. Capacité d'acheter l'âme de Oh, mon Dieu. Nice, les gars. Donc, on peut enfin faire slash shop... On peut acheter des armes de pioche, item légendaire. Va... C'est quoi C'est 30 000 1, 2, 3, 4. Vas-y, on va en acheter 4 et on va les mettre à 100 000 unités. Celle. Euh, 100 000. Je suis sûr il y a des gens qui vont nous les acheter, les gars, parce qu'on est des mecs de type professionnel. Allez, 3 âmes, ça fait 100 000, on aura 300 000, on avait 140 000, donc on aura x2 notre network, les gars, en plus d'avoir crafté une pioche super. Ok, let's go Donc là, il faut aller à notre île, euh, il faut voir, euh, à notre île, à notre île, c'est où la table de craft Elle est là. Qu'est-ce que ça nous prend pour crafter la première pioche la Pioche du Piqueur. Ça nous prend deux cobblestones et deux pierres blanches. Eh bien, mes chers amis, je crois qu'on a ça grâce à notre générateur de cobble. Qui est plutôt sympa d'ailleurs, cette nouvelle machine qui qu'on fait sur le serveur. On va regarder ça dans le prochain épisode. Euh, pierre blanche, on en a deux, c'est parfait. On a un bloc de diamant qu'on nous a donné. Je crois que c'est d'Hélène. Merci beau gosse. Euh, on avait besoin de la cobblestone aussi, j'avais pas remarqué. Mais on va avoir besoin de ça. Parfait. Et là, c'est quoi en fait exactement le craft c'est juste deux pierres blanches, l'âme dans le milieu, et ça, ok, parfait. Et là, avec ça, les amis, on va pouvoir enfin récupérer la stone euh, et toutes ces conneries. C'est pas ça C'est l'inverse euh, Les gars, il y a un problème, là. Oh et là, boum, il y a un clear light. En fait, faut aller là-bas pour le crafter, c'est quoi Comment ça marche, en fait Crafter cet item. Ah ouais, ok, il faut cliquer là. Ok, parfait, et là, on a cette pioche. Parfait, et là on peut gagner des crèmes de magma les gars, en cassant la cobblestone, la stone et le charbon. Et en cassant le charbon, maintenant on va gagner de l'XP, donc on, va peut, on peut tester ici ou pas euh, On peut pas tester, mais voilà, maintenant on gagne de l'XP en gagnant du charbon, donc on, va devrait, on devrait développer beaucoup plus vite. Et euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais notre machine à cobblestone, elle a décidé de geler. Je sais pas pourquoi il a commencé à avoir de la glace sur le serveur, parce que regardez, même ici il y en a. Je J'ai changé le biome pourtant, j'ai mis le biome en pleine. Donc, ça devrait être, ah bah, être réglé, ce problème-là. Mais bon, quand même chelou, euh, cette histoire. Ok, donc euh, là, il faut casser ça. Et comme ça, voilà. Et là, ça ici, je crois que c'est comme ça. Euh, Oups, on va pas mourir quand même, non Ok, là, c'est bon. Là, ça devrait être bon. C'est bon. Ok, on peut casser charbon, les gars. On gagne plus d'XP maintenant. Donc, si on fait slash job, on peut voir que je gagne... Euh, je sais pas ce que je raconte. Euh, ici... On peut voir, donc cliquer ici, donc on peut gagner maintenant le, par le 33 XP de plus. Et ensuite, ça va être au niveau 15 avec la pioche du Haver. Donc la pioche du Haver qui est celle-ci. On va pouvoir augmenter euh, la pioche du Haver juste ici. On va pouvoir augmenter et ensuite miner l'XP. Donc c'est cool parce que l'XP du Lapis euh, va être pas mal aussi. Euh, et en plus, on gagne l'efficacité au niveau 15. Ensuite, 25, on va pouvoir miner la Redstone, le fer, ainsi de suite, jusqu'en montant jusqu'au niveau 75. Bon, c'est un peu bizarre leur système de level. Mais bon, on est déjà bien, on a déjà la clé. Oh, la pioche du piqueur. Et je crois qu'elle est incassable. Donc ça, c'est plutôt cool. La pioche ne casse jamais. Je vais l'encarter pour euh, mon pote Nathan. Il en aura sûrement besoin, lui aussi. Mais... Euh... Ok c'est plutôt cool en vrai euh, on a bien avancé dans la vidéo aujourd'hui en espérant que la vidéo vous a fait plaisir comme je l'ai dit on va vous parler des générateurs et euh, les farm, euh, des, des farms automatiques que vous pouvez débloquer sur le serveur on va en parler dans la prochaine vidéo mais euh, voilà j'espère que la vidéo vous a fait plaisir les gars si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu de visiter le serveur vous avez deux jours de fly gratuit à partir euh, bah, je crois qu'à l'heure que celle du doigt sera là J'imagine qu'il restera encore deux jours. Et puis moi, je vous dis merci, encore désolé pour le bruit derrière. Il fait hyper chaud chez moi. Donc, euh, j'avais pas le choix de mettre la clim pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous aime. C'était Icons. Ciao, ciao